Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment convertir un diaporama existant en une animation pour le web. L'intérêt de cette manipulation, c'est de pouvoir partager un diaporama euh, avec une personne qui ne dispose pas forcément de la suite bureautique avec laquelle j'ai produit ce diaporama. Euh, ensuite, le deuxième intérêt, c'est de pouvoir euh, intégrer mon diaporama dans une page web ou par exemple dans une chaîne éditoriale comme Scénarii. Donc pour commencer, je vais vous montrer à quoi ressemble une telle animation. Donc euh, je me retrouve avec ce diaporama ici, et des boutons pour faire avancer les différentes diapositives et montrer la progression euh, dans l'animation. Voilà, donc maintenant, euh, pour réaliser euh, cette conversion... Je vais ouvrir LibreOffice, mais ça pourrait aussi être OpenOffice. Et je suppose que dans Microsoft Office, cela doit être réalisable aussi. Je vais sélectionner un, un diaporama existant. Donc voici mon diaporama. Une fois que mon diaporama est prêt, je vais faire Fichier, Exporter. Et à ce moment-là, j'ai une, une fenêtre qui va s'ouvrir. Que je vais ajuster pour pouvoir vous montrer tout le contenu voilà donc ici je vais donc euh, créer un, un dossier pourquoi je crée un dossier euh, c'est pour être certain que euh, ma production se trouve ne se trouve pas mélangée avec le diaporama d'origine donc je vais créer un dossier je vais l'appeler sortie sortie web et le fichier, je vais le renommer en un point index, de manière à pouvoir facilement le retrouver et aussi permettre l'intégration plus aisée euh, dans un blog. Au niveau du format, je choisis « documenthtml » entre parenthèses « openoffice.org ». Je fais « enregistrer ». Et à ce moment-là, j'ai cette fenêtre qui apparaît, qui va me permettre de configurer euh, mon animation. Donc là, je, je clique sur « Suivant ». Là, j'ai le choix entre plusieurs habillages, format HTML standard, format HTML standard avec cadre, et vous avez un aperçu en dessous. J'ai aussi la possibilité de faire avancer automatiquement le diaporama lorsque euh, il est lancé. Alors, comme indiqué dans le document, si vous l'avez chronométré, ou alors automatiquement en lui donnant un minutage. Je reste sur le format standard. Je ne veux pas mettre de page de garde, puisque je veux le lancer tout de suite. Et si vous avez mis des, des notes dans votre diaporama, vous pouvez aussi les mettre à disposition de votre lecteur. Alors moi, dans, je, je n'en ai pas, je les enlève. J'appuie sur « Suivant ». Je conserve le format PNG, qui est un format euh, libre et ouvert. Je ne veux pas des sons de changement de page puisque cela alourdit euh, la sortie web. Je conserve la résolution de 640 x 480. Là, vous pouvez faire des tests euh, pour voir la taille que vous voulez. Après, j'appuie « Suivant ». Je choisis mes boutons de navigation. J'ai quelques boutons disponibles. Je prends le premier. Et je conserve le jeu de couleurs. J'ai un aperçu ici qui correspond euh, à mon diaporama. Je peux aussi euh, utiliser celui du navigateur. Je peux changer aussi la couleur de l'arrière-plan et avoir un aperçu au niveau de, de, de, de ici. J'appuie sur créer. Je n'enregistre pas euh, la conception pour avoir un modèle de ma conception. Et vo Vous voyez, la, la barre progresse et il va me créer le diaporama. J'ouvre mon dossier sortie web et là je vais chercher le fichier pour lancer l'animation qui s'appelle index.html. Il est ici. En appuyant sur ce fichier là, je vais lancer euh, l'animation dans mon navigateur web. Vous voyez donc ici. J'ai l'animation dans le navigateur et je vais pouvoir me déplacer dans cette animation. J'espère que ce tutoriel vous servira. Merci.